Voilà, vendu la composante. Quoi Bah j'ai cédé mes brevets à TGO pour un petit somme. Attends, t'es la chaîne de télé Ouais je sais, ça m'a surpris un peu au début mais euh, Allez, quand... La chaîne de télé, le symbole du capitalisme outrance c'est des banques ah, C'est reparti. Non chiant. mais attends, tu te rends pas compte Tu vas cédé une technologie de pointe pour une poignée de fric et sans demander un avis en plus Je un peu qu'on a fait à deux TPE Ouais euh, C'est moi qui l'ai faite la machine hein. c'est mes brevets. Puis euh, attends, Il nous passe 23 000 euros. J'en ai besoin de cet argent moi, ça va me permettre de développer la pepper. Je compte pas passer ma vie à regarder des vidéos à la con sur internet, moi. Ça, sérieux, ça fait combien de fois que tu la regardes cette vidéo pour savoir ce qu'il dit Mais j'y peux rien, ça, ça m'obsède, change pas de sujet. Tu t'es vendu à la télé, t'as pensé à ce qu'ils vont en faire Mais ouais, attends, si j'avais gardé l'entreprise, ça serait assez une invention inexploitée. Dans les là, après ce qu'ils m'ont dit, ils vont faire euh, euh, des applications Android, iOS, euh, tout ça. Des applications Ouais, ouais, et puis euh, c'est cool ça. Et puis euh, un logiciel euh, compatible Windows et Mac, quoi. Mac Sérieux, putain, mais ils se foutent de ta gueule. c'est rien, 23 000 euros pour eux. Tu vas voir, ils vont s'en servir pour une de leurs réalité de merde. Non, t'es trop parano, c'est chiant. Quoi, moi parano, on en reparle dans deux ans, tu veux, hein? Ouais, c'est ça, ouais, on en reparle dans deux ans. Comme ça, ça, je veux plus voir, tu me dégoûtes. Ouais, bah vas-y, retourne coder des jeux à la con. Peut-être que dans deux ans, on pourra y jouer sans ça. Mais mais, mais c'est pas un jeu à la con. Euh... Mais Jean-Pierre coffre le jeu quand même. Hein. Jean-Bon, mais non! non. Venez voir. Le département R&D nous a envoyé une nouvelle machine. C'est Voici la version 2.0 de la Ctrl Z. C'est un bracelet de communication temporaire. C'est un ça. Bonjour. Bonjour. malou et malou bonjour monsieur Fidel. le nom de mon père c'est le nom du papa du savant de la république et du malou mais les sens africains comparé à la lac vous rappelez Congo, est malou et les savants de toute la république démocratique du Congo, et du malou et doublé d'y est du nom m a et pour lui à cette année ça veut dire imposer la force vers l'omalium C'est quoi la Est-ce c'est de le censure, problème la désorganisation, pour nous pouvons pas mettre